Comment jouer le War Fury de façon optimale pour casser des bouches sur Shadowlands Et d'ailleurs, est-ce que c'est capable de casser des bouches War Fury sur Shadowlands Oui voilà, j'ose le dire, j'ose poser la question. Donc déjà cette vidéo, elle vient d'un vote qui vient du serveur Discord. Ça a été voté massivement Fury plutôt que Arm. Du coup, c'est l'aspect Fury qui nous est présenté. Et pour la présenter, nous avons Wark qui vient avec nous. Bienvenue à toi Wark. Bonsoir. Alors Warc. Commençons par euh, ma partie préférée, la place dans la méta. Euh, bon alors évidemment, euh, War c'est incroyable cette extension en PvE, t'en aides partout euh, quand tu retournes le tableau. Euh, donc ça donne quoi pour toi le, le War Fury sur euh, le raid déjà Alors, euh, on va commencer par, par parler euh, par les choses qui fâchent entre guillemets. Hein. Euh, War Fury en ce moment, euh, c'est pas terrible en raid euh, pour plusieurs raisons parce que ça manque un petit peu de dégâts en, en mono-cible concrètement. après ouais. euh, là où ça se rattrape euh, c'est pendant les combats d'AOE donc dès qu'il y a un, un combat qui engage déjà plus d'une cible elle euh, commence à bien se rattraper et euh, s'il y a un combat qui commence à, à faire pop plusieurs ZAD régulièrement euh, elle peut même aller jusqu'à dépasser euh, la grande majorité des classes donc euh, le problème euh, particulièrement c'est surtout le mono-cible en fait parce que euh, ARM euh, va être en général euh, beaucoup plus efficient euh, tout simplement parce que euh, certes ARM est un petit peu derrière en termes de dégâts overall euh, mais le ARM va avoir tendance à rapporter une très grosse phase d'exécution euh, ce qui fait qu'en général en temps de progrès on a tendance à préférer euh, le War ARM. Après le War Fury reste tout totalement jouable et sortable sur des combats qui, euh, qui engagent plus d'une cible. Donc là je vais plus penser à du, euh, du boss comme, euh, comme euh, Généraux de Pierre, euh, ouais. Denatrius aussi, euh, Daminerva euh, avec les apps qui pop euh, régulièrement, c'est pas trop mal. Euh, Kaelthas, roi soleil, euh, le fury en terre war Arm pour moi, euh, sans trop de problèmes. Euh, Altimor ça sera quand même en faveur du Warhound parce que euh, le Warhound a quand même un très gros euh, double cible mm -hmm. Mais le War, euh, le, le war Fury se, se, se débrouille pas trop mal euh, Ça reste quand même correct bah Là pendant que tu as expliqué justement je mettais un petit peu les logs euh, mythiques à l'écran Et War Fury ouais. est dans le top 10 sur les boss que tu cites hein, Il est même plutôt top 5 limite hein, sur les boss que tu as cité hein. Ouais, ouais, bah c'est ça, en fait, dès qu'il y, y a plus d'une cible, ça se rattrape pas trop mal, c'est juste un petit peu derrière, ouais, en, en mono-cible. Je Après, pensais vraiment euh, que ça ouais. serait pire que ça, honnêtement, hein. je, je Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais euh, ouais, ouais, bah c'est juste à la ramasse en mono-cible, hein, faut dire ça. Ouais, a... d'accord. Parce que moi, de base, je le mettais entre 17 et 18, peu importe le ouais. boss, tu vois, genre... Euh... <rire> ouais, ouais, non, non, ça va, ça se rattrape pas trop mal, en hein. Ok, va. bah franchement, pas, pas si mal. Et du coup, côté Mythique Plus alors, Mythic Plus, euh, bah, en vrai, ce n'est pas une des classes les plus méta. Hein. C'est sûr que ça n'a pas égalisé un, un chasseur précision, un monk dps ou un tory d'équilibre. Par contre, on peut faire des choses vraiment. Encore une fois, comme l'AOE du War, du War Fury est de base intéressante, bah, ça se débrouille euh, automatiquement bien en, en Mythic Plus. Et en fait, le gros avantage du War Fury euh, en Mythic Plus, c'est que son burst est présent toutes les minutes. Ce qui fait que mmh. euh, vous allez pouvoir être efficace en fait, sur la quasi-totalité des packs que vous allez engager. Et c'est quand même un gros point fort. Euh, parce que quand on prend une classe à burst, en général, elle va avoir tendance un petit peu à setup mmh. avant l'arrivée d'un pack un peu clé, un petit mmh. peu difficile. Euh, le War Warfury, bah, tout le temps, il va être là à, à envoyer son DPS. Et euh, c'est là qu'on gagne du temps en fait, avec le War Fury. C'est pour ça que ça reste quand même plutôt intéressant, et puis le, le kit de base du, du War, que ce soit en termes de contrôle, de, de réduction de dégâts et tout ça, est très correct, ce qui fait qu'on se démerde pas trop mal, en vrai. D'accord, bon, grosso modo, ça deal bien, de façon correcte, c'est vrai que c'est une des classes qui, un peu à l'instar du voleur hors-la-loi, a des dégâts constants, a pas des pics euh, extrêmement hauts, mais baisse jamais vraiment beaucoup, a des très bons dégâts, et du coup c'est juste que, à l'heure actuelle, il y a mieux, mais pour autant c'est largement jouable, et même dans des clés en 20, 21, 22, euh, c'est quand, quand même possible d'en faire en tout cas. Largement. Yes. Alors du coup pour le petit, pour rentrer un petit peu dans le détail, en termes de légendaire, si t'as envie de faire euh, as envie de casser les bouches en, en mono déjà, ou voilà, déjà en mono, qu'est-ce que tu recommandes comme légendaire Alors euh, Déjà, à chaque fois je me paume, où est-ce que c'est. T'inquiète, c'est le guide, à droite. À droite. Ouais Pouvoir. Ah oui, c'est ça, voilà. Tac. Hop yes. Alors, pour le War Fury, euh, bah à l'heure actuelle, il y a deux légendaires euh, en monocype qui, euh, qui sont jouables. Euh, la première, c'est euh, Dévastateur, qui en gros permet à notre saccagé d'appliquer euh, l'effet Briseur de siège pendant 6 secondes. Briseur de siège, ça permet de faire 15% de dégâts physiques supplémentaires à la cible. Euh, la deuxième légendaire qui est jouable en monocype c'est la Chevalière des Rois Tourmentés, qui permet euh, en fait à notre Burst ou à la Tempête de l'âme, euh, devenir proc un effet aléatoire d'un autre Burst. Donc, soit Témérité et Avatar quand on utilise Tempête de l'âme, ou bien Tempête de l'âme et Témérité, non, Avatar, quand on utilise Témérité. Euh, en monocybe pur, euh, on a en, en général Dévastateur et légèrement devant. Ouais. Euh, après, il n'y a pas une très grosse différence. Euh, par contre, ce qui est intéressant... Quand on fait la chevalière des rois tourmentés, euh, c'est qu'à côté de ça, euh, bah, c'est la, la bis légendaire en AoE, de très très loin. Ouais, Et à côté de ça, euh, bah, si on joue War Arm, en plus de War Fury, bah, c'est la bis légendaire pour War Arm, euh, sans match-up euh, particulier. Ouais, donc, alors, donc là, s'il y a une légendaire à faire, genre, il n'y a, a aucun monde, dans le, tous les cas, tu fonces, chevalière des rois tourmentés. Euh... C'est ça, après si vous êtes euh, juste un, un main fury euh, dévastateur euh, et reste intéressant en mode aussi mais moi j'aurais tendance à prendre euh, quand même la chevalière des rois tourmentés pour ma part, moi c'est ce que je joue et ça se débrouille quand même pas trop mal quoi. Là, là je vois que tu l'as fait sur l'anneau euh, ouais. Il y a une raison particulière ou... enfin... ouais. Ouais. Ouais. Ouais, ouais En fait euh, l'autre emplacement c'est les poignets ouais. euh, le le truc en fait, qui est intéressant f... quand on le fait sur la bague, c'est qu'on a un gros pool de stats en plus. Mm -hmm. Ce qui permet quand même d'aller chercher notamment le cap-hat, qui on va mm -hmm. voir un peu plus tard, est très important pour fury Et euh, on a tendance quand même à, à préférer les stats euh, pour fury en tout cas. Euh, malgré ce qui, euh, ce qui est sim en général, hein, vu qu'à SL, maintenant la force a quand même repris une grande part de de force, justement. <rire> ouais, c'est les <rire> stats primaires, elles sont badass. Hein. Ouais. ouais. Euh, après, c'est un petit peu moins vrai pour War Arm, mais euh, pour ma part, j'ai tendance à préférer quand même avoir un plus gros pool de, de, de stats et euh, le, bonus, euh, le bonus de force en moins. Ouais, en... ne serait-ce que pour la fluidité du gameplay, hein, potentiellement, d'ailleurs. Ouais, euh, bah ouais. Mmh. Clairement, pour le War Fury, en tout cas, mmh. Euh, mmh. ça s'enchaîne bien à partir d'un certain montant de hap. Donc, c'est vrai que c'est mieux de l'avoir seul. Quoi. Carrément. Et du coup, en termes de congrégation, là, je vois que tu es chez, euh, chez nos amis les Ventires. C'est ouais, la, la, la numéro 1, euh, Condamned, Condemned, Condemned. Euh, ouais, c'est ça. Euh, alors, en fait, en, en vrai, en, en congrégation, il y a plein de choix possibles. Ouais. Euh, après, euh, Ventire, pour moi, euh, ça reste le plus, euh, le plus équilibré, en fait. C'est quand même la meilleure légendaire en mono-cible, sans, euh, sans trop de match-up. Euh, SDMR pas trop mal en, en AOE. Euh, maintenant, il est aussi possible de jouer euh, Kyrian et, euh, et Night Fae euh, si vous avez plus une optique euh, de faire de, de, du Mythique plus parce que ça a quand même des gros dégâts en, en multi-cible. Et euh, chez les Night Fae, ça apporte aussi un... Comment un contrôle, voilà, euh, un contrôle euh, en plus donc sur sa, sa son spell de congrégation. Ça, ça met les donc, euh... au sol, hein, c'est ça. C'est un. Ouais, de... c'est ça. Ouais. Ouais. ça met une zone et en fait, euh, je sais plus. C'est un... des procs toutes les secondes, je crois, ouais. qui vont venir ouais. en fait euh, mm. faire un petit stun de 0,5 secondes Ouais. Et qui vautre une de rage, Yes. Ouais. Ok. Donc, donc, après, grosso ouais. modo Ventir, il va être euh, plus optique en mono. On est d'accord? Ouais. ouais. Euh, mais euh, tu peux quand même l'utiliser pour spread, évidemment, avec la mécanique du tourbillon sur ta condamnation qui va faire que bah, tu vas la mettre en zone. Ça. ça reste quand même des dégâts d'ombre, donc ça rajoute un petit peu également sur des monstres qui ont pas mal d'armure. Versus sur du pur burst AOE sur un pack, Fée et Kyrian sont devant. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Ok, nickel. Donc on a quand même le choix un petit peu sur, euh, parmi les trois, euh, sachant que, évidemment, les joueurs qui veulent jouer euh, PVP, euh, bah, ils vont plutôt prendre Kirian et plutôt se mettre en arme, mais là, bon, vu qu'on est plutôt sur le petit euh, PVE Fury, euh, bon, après, potentiellement, il faut faire du PVP parce qu'il faut le stuff, sauf que <rire> ça compte aussi sur le PVE, mais euh, on a un peu le choix entre les trois congrégations suivant ce qu'on préfère, au final, c'est ça C'est ça. Ok, ok, et dans le cas où, imaginons, on part... Euh, Ventir, tu recommandes de prendre quel lien d'âme C'est lequel qui rend le mieux C'est lequel qui tape le plus parmi les trois que tu as dispo Alors, bon, on va voir ça. Hop là. Euh, bah déjà, on va parler euh, en termes de mono cible. Ouais. Alors, euh, déjà, bah, on va venir euh, prendre euh, Nadijan Il n'y a pas vraiment euh, d'autres personnages qui sont euh, vraiment intéressants. Okay. Euh, tout simplement parce qu'on a le. Euh, le bonus de, de hâte L'espèce euh, de petit secondes. Mm. Ouais voilà donc ça c'est super C'est super en, en War Fury On aime bien Ça c'est un truc que tu traques et que tu tournes autour ou pas euh, Pour le coup en War Fury pas du tout En fait puisque euh, comme on fait des dégâts Constants peu mm. importe le moment où ça proc c'est bien mm. Donc c'est vrai qu'on joue pas forcément autour C'est quand ça arrive c'est bien quoi Ça marche ouais ça, ça se tient euh, alors du coup on va commencer par les conduites de puissance, euh, ouais. donc en mono cible déjà l'incontournable c'est le mastodonte descendre. ça va venir euh, nous faire euh, cumuler du critique à chaque fois qu'on va utiliser un blâme, euh, ça se stack jusqu'à 8 fois donc ça donne je crois un beaucoup, hein. de 14,4% en critique, euh, bah, c'est super intéressant surtout que de base le War Fury on va pas du tout viser le, le critique donc euh, c'est vrai que ça nous permet d'un petit peu compenser ce manque de critique euh, avec ce talent là donc mmh. on, on fait euh, des gros crits euh, avec le blâme euh, après là bon j'étais en sp arme mais là en deuxième on va venir prendre euh, Tréfonds de la Folie qui en gros dû, euh, augmenter la durée de, de témérité de 26% euh, on verra un petit peu après euh, au niveau des talents mais ça combate bien avec euh, le dernier talent qu'on choisit euh, donc ça c'est pour euh, l'optique mono euh, Pour les conduits de puissance Après euh, On va considérer Qu'on est en raid euh, Enfin même en mythique plus au final Mais euh, pour le talent Enfin pour l'intermédiaire de finesse On va venir prendre présence inspirante Qui va euh, donner un très gros buff énorme à ouais, 30% de durée et d'efficacité C'est très très fort Parce que c'est déjà un très bon CD de raid Un hein, cri Ouais bah surtout qu'en plus ça a essayé, il a reçu un buff par rapport à avant il avait... Avant c'était 15% de... de vie euh, actuelle et, euh, et maximum euh, d'augmenter Maintenant c'est passé à 20% de base Et là du coup avec le conduit ça passe à 26% ouais, euh, en 13 secondes ouais, C'est énorme, très... c'est <rire> ouf ouais, bah d'ailleurs c'est pour ça quand même que War reste très intéressant en raid Carrément hein. hein, euh, je suis, suis d'accord avec ça. Toi. C ça, ça aide Vraiment. énormément. Ouais, sur, sur une phase où tu sais que tu vas prendre des dégâts de zone, et il y en a quasiment sur tous les boss, hein, les moments où tu sais que tu vas prendre cher, le shout du war, ça, ça permet tellement de souffler. C'est tellement bien. Ça ouais. soulage. Ouais. <rire> Carrément. Euh, donc ça, c'était pour le conduit finesse. Après, pour le conduit euh, d'endurance, bah, on va tout simplement prendre euh, la réduction de, de CD sur... Euh, sur notre CD défensif euh, donc euh, régénération enragée réduit de 30 secondes donc euh, bon, bah, c'est gratuit hein, donc on, a... on reste globalement plus solide plus souvent et euh, vu que notre régénération euh, va venir nous enfin augmenter nos heals, euh, bah ça va venir toujours soulager un petit peu euh, les healers hein. donc, ouais, de, euh... sachant que effectivement euh, certes c'est pas un CD de mitigation mais euh, quand tu le claques tu remontes à 100% quasiment direct hein. bah c'est ça ouais c'est quand même du vrai soin quoi. ouais sanguinaire à chaque fois qu'on va taper avec sanguinaire quand on est en, en régénération enragée, on se heal bien 30-40% de notre point de vie euh, d'un seul coup quoi. ouais carrément carrément et euh, tu dis que euh, si t'es en multi tu prends pas les mêmes du coup de conduite puissance euh, bah ça dépend en fait ce build là peut être euh, tout à fait utilisable en, en multi même en mythique plus pour ma part c'est ce que je fais <rire> maintenant si on veut vraiment avoir le build le plus optimisé euh, pour euh, pour Mythic Plus, on va venir en fait changer le, euh, le Mastodon de descente pour venir passer sur Châtiment éprouvant, en gros, qui va nous permettre euh, d'augmenter directement les dégâts de blâme euh, en fonction des ennemis proches euh, à côté de nous. Donc ça ah, va ouais. jusqu'à 9%. Ouais, ouais. Euh, sachant que moi je l'ai en conduit à enfin en éthème en, nouvelle. Que euh, en 184 Ouais. ouais J'ai pas eu encore la chance d'avoir en plus haut. Euh, choque de mémoire sur, euh, sur les world boss donc si vous l'avez en plus haut item level et que vous jouez que war fury euh, ça c'est le meilleur build euh, à prendre en mythique plus euh, après ce qui peut être éventuellement intéressant mythique plus ça peut être de prendre protégé qui va permettre de réduire les dégâts subis par la cible d'intervention euh, pour ma part j'ai pas encore trouvé vraiment d'utilité à euh, euh, à l'heure actuelle. Après, euh, ça peut prendre son sens en très haute clé, euh, si jamais. Mais, mm -hmm. euh, en règle générale, on reste quand même sur présence ouais. inspirante. C'est même, même pour toi, en hein, final. Hein, ça reste un bon buff. Oui, oui. C'est clair. Et puis okay. ça, on change pas. Voilà. Ouais, ça marche, ça marche. Et du coup, en termes d'itemisation, de, de stats, des de, de, voilà, stats que tu vas chercher sur euh, du mono et du multi en War Fury, tu vas chercher quoi en priorité Alors... De bah, toute façon, que ce soit en mono ou en multi, euh, ça va toujours être les mêmes stats. Ouais. Donc en très grosse priorité, euh, bah, ça va être la hâte. Il euh, y a quand même un minimum euh, de hâte à avoir avant de commencer à pouvoir à bien, bien envoyer et à commencer à prendre un petit peu entre guillemets son pied. Hein, puisque en dessous, on va avoir beaucoup de mal à, à gérer euh, notre rage, à garder notre enragé euh, euh, de up. <rire> Donc euh, pour la hâte, moi je conseillerais déjà de partir au minimum sur 25% de hâte, qui t'a peut-être sacrifié un petit peu de l'item level. Ah ouais, euh, c'est un bon gros minimum que tu proposes. Ouais. Hein. Ah, en euh... fait c'est un minimum mais qui euh, suit euh, étonnamment assez rapidement avec le Warfury. Ah ouais. Euh, ouais ouais, ça se, ça se fait assez, assez facilement. D'accord. Euh, donc en vrai, euh, pour ma part, je crois que j'avais 190, 210 levels, j'avais déjà ce 25% de hâte. Ah ouais, ok. Ouais, d'accord. Euh, ça assez, va ouais. très vite. Ouais, ouais, ça va très très vite. Euh, donc ça, c'est le minimum. Après, en vrai, euh, à partir de 28% de hâte, ça commence à être vraiment sympa. Et euh, le cap parfait, c'est 30% de hâte. Donc, euh, ça, à la fin, on doit atteindre 30% de hâte. C'est mm -hmm. pas forcément nécessaire d'aller plus haut. Après la hâte commence à perdre pas mal de. Bah c'est ça, après il euh, n'y a que 9 points sur 10 qui sont pris, donc euh, ouais, c'est un peu ouais. plus embêtant quand voilà. yes, bien sûr. Donc ça c'est pour la hâte. Après la deuxième stat très intéressante sur la Fury, bah c'est la maîtrise tout simplement. Euh, qui va permettre en gros de nous donner un buff de dégâts égal à notre maîtrise quand on est enragé. Donc d'où l'importance d'avoir aussi pas mal de hâte bah, pour bah ouais, pour avoir un plus gros uptime surtout de pour bénéficier plus de la maîtrise ouais, c'est ça donc ouais. euh, en vrai euh, pour la maîtrise il faut essayer de se trouver entre 30 et 35% c'est pas grave si on a un petit peu plus pour le coup euh, pour ma part je manque clairement de maîtrise il manque au moins deux points pour commencer à être ouais t'as que 416 points de maîtrise ouais, ouais, ouais c'est clair après t'as bon, du pas stuff de... pvp hein, c'est normal hein. C'est ça ouais voilà j'allais venir bah... <rire> Un peu trop de polyvalence Et tout ça mais bon bah là Un item level de 226 ça ouais, on, on dit pas de ça, moi... bien sûr <rire> Clairement euh, Donc ça c'est pour les deux stats principales mm -hmm. euh, Après on... En règle générale euh, On peut prendre un, un petit peu de crit Et de polyvalence même si ça reste Très loin derrière de euh, toute façon, moi le gros conseil que je peux vous donner, c'est toujours d'aller sur RedBot ouais, directement sim votre personnage, parce mm -hmm. que ça, ça vous permet de, de faire votre optimisation en temps réel. Quoi. Carrément, ouais, c'est toujours, toujours bien. De toute façon pour le PvE, heureusement, c'est incroyable, on a RedBot. Et ça, ça aide beaucoup. Mais c'est quand même bien d'avoir une direction, de savoir, ok, il euh, y a ça, parce que des fois, soi-même, on peut avoir des résultats différents, on se dit, hm, c'est chelou. Ah oui, bah, <rire> donc, euh, <rire> donc, une bonne idée. Et euh, en termes de bijoux, du coup, c'est quel bijou que tu as envie d'avoir sur un Warfury oh, Alors là, <rire> là, il y en a pas mal. Euh, là, il y a une, une sacrée flopée de bijoux intéressants. Ouais. Euh, pour ma part, euh, ça, c'est euh, ce que je prends euh, pour le moment. Donc, si vous faites du PvP, vous pouvez prendre l'insigne d'empressement du légateur. Sachant que War Fury est mauvais en PvP à l'heure actuelle, mais War Arm casse des bouches. Donc, ouais, si War ça Arm peut aider à, à faire un petit 1800 au moins pour avoir du 220, ça se fait, tu vois. Genre... Ouais, bah celui-là, il reste pas mal intéressant parce qu'il vous donne déjà un très gros pool de hâte directement. Mm -hmm. Donc, si vous avez un petit peu de mal à, à avoir votre cap hâte, c'est quand même intéressant de l'avoir. Le proc de force, bah, peu, importe, euh, peu importe le moment où il proc, il sera toujours ultra efficace en furie. C'est ça que je trouve effort. fort. Ouais. Ouais, c'est très sympa. Euh, à côté de ça, euh, l'émetteur de champ d'anima est excellent. Pour moi, je pense que c'est probablement l'un des meilleurs en mono-cible. Et euh, le meilleur en, en mythique plus ça vous donne un très gros pool de hâte quand ça proc, sachant que c'est une chance de proc quand on attaque, vu que furé on est tout le temps en train d'attaquer, en fait ça, ça, ça proc tout le temps, donc c'est très intéressant de l'avoir, que ça soit en mono-cible, ou en multi-cible. Pour ma part, avec cette combinaison-là, j'ai quand même réussi à faire des, des plutôt bonnes perfs en, vrai, en, en raid. En vrai ça m'étonne pas Parce que du coup ça te fait vraiment énormément de hâte en plus Ça te donne beaucoup plus de, de vitesse T'as des procs de force enfin C'est vrai que c'est en plus t'as la chance d'avoir en 226 aussi Donc euh... c'est vrai que t'as des gros trinkets quoi. <rire> bah, En plus j'ai eu de la chance l'émetteur d'anima Je l'ai eu, euh... je eu euh, Première semaine dans le... dans le coffre Ah ouais <rire> Si vous avez de la chance euh, de l'avoir ouais. Mettez les n'hésitez pas Carrément euh... Putain. Après Après euh y en a plein qui sont intéressants en vrai euh, le bijou de, de, de natrius euh, peut être pas mal en, en mono cible chaque personnellement j'ai un petit peu du mal à, à comprendre en quoi il est vraiment fort mais bon vous pouvez le prendre en mono cible ça reste juste, pas les mal. Dégâts, juste les dégâts c'est juste les dégâts après souvenir des péchés passés bah c'est un peu pareil c'est euh, c'est c'est pas mal en vrai en mono cible euh, pure mmh. À fait prenable, euh, vous avez aussi la partition de musique macabre euh, qui est euh, utilisable. Hein. Vous pouvez tout à fait partir sur émetteur de chants d'anima plus partition. Oh je suis en combat donc je peux pas le ouais. mmh. <rire> c'est dans ça. T es, t es euh... un combat, évidemment, ça, ça se voit. Après, pour ma part, la partition, j'ai un petit peu de mal avec. Euh... Je trouve qu'elle n'est pas super ergonomique, enfin pas très évidente à utiliser. où Il faut marcher un petit peu sur les fantômes pour avoir des euh, mmh. bonus de hâte. Après, ça reste jouable. Hein. Euh... Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant bah, Il oui, y a aussi le blason des généraux de pierre qui, qui est pas mal intéressant. Euh, surtout quand vous n'avez pas autant de poly... Euh, que moi, euh, bah, c'est toujours bien d'avoir le, le petit boost de polyvalence qui mmh. vient un petit peu booster les, les stats. Surtout que plus euh, vous êtes à l'avoir, plus, euh, plus il est efficace au final. Oui, c'est bien un peu de survie aussi du coup. Un ouais, petit peu bah de... oui. On... Ouais. Ça, on, on dit jamais, non Ça, c'est sûr. Euh, à côté de ça, euh, alors la flasque de putréfaction, ouais, c'est ça. Euh... Bah, clairement, moi si je l'avais en plus haut item level, je partirais sur cette combinaison là, que ce soit en mono cible en multi -cible. Ah ouais. Euh, ouais. Ah la ouais flasque, que ouais. Très très forte avec Fury. Euh, alors même avec beaucoup de classe au final, mais avec Fury, ouais. Parce que euh, tu spams mais du ça. coup... Euh... Ouais, et puis en plus comme euh, Tourbillon euh, nous permet en fait d'activer de... bah, l'effet, bah, on spread automatiquement assez régulièrement le, euh, le dot, ce qui fait que mmh. dès qu'on commence à être sur des fights qui font 2, 3, 4 cibles, bah, vous allez mettre des dots sur tout le monde ultra facilement. Euh, donc euh, clairement moi je partirais sur ça euh, si je l'avais en plus haut item level. Maintenant, il y a aussi la carafe euh, des vents chargés d'anima, euh, qui reste plutôt sympathique, en vrai, euh, oh en mythique plus. Ça peut être pris. Euh... Ouais, il ouais, y a du choix, c'est hein. toi Ouais, il y a du choix. Et puis, euh, je vais quand même mettre ces deux bijoux en mention honorable. Vous avez les cuissons euh, PVP, pareil, si vous en faites. Euh, il est plutôt facile à avoir, celui-là. Ça vous permet d'avoir de la hâte euh, flat. Donc, euh, pareil, si vous avez un petit peu de mal à avoir le 25% de hâte, euh, mmh. c'est très bien. Surtout que toutes les minutes, vous allez pouvoir l'activer. Ça se combine avec la tempête de l'âme. Euh, la témérité, quand vous n'avez pas trop de hâte, ça, ça se combine aussi. Après, quand vous avez commencé à avoir beaucoup de hâte en général, euh, votre témérité va avoir 50-55 secondes de recharge. Donc, ça sera plus euh, combiné, en vrai. Mmh. Mais il reste intéressant, euh, surtout sur fanche point Bon, ça c'est un peu comme toutes les classes hein. toutes les minutes vous allez devoir le burst bah, c'est bah toujours oui. bien d'avoir ce, ce petit moment là et enfin bah, pareil euh, suite de sombre lune voracité ça vous donne de la hâte toutes les minutes 30 donc euh, très intéressant si vous n'avez pas euh, beaucoup de bijoux au départ euh, ça coûte pas très cher à l'HDV euh, et c'est gratuit euh, en termes de hâte hein, donc euh, clairement si vous avez rien prenez le voilà, voilà. Et B, ok. Donc euh, bah, c'est bien au moins, hein, c'est que ça laisse le choix. Et au pire, tu t'adaptes à ce que tu lootes. Et après, comme tu dis, tu as l'optique que tu peux prendre suivant les situations. Genre, franche point, bah voilà, tu peux prendre tel bijou, telle, telle faille, tu peux prendre ça. Ça c'est cool, hein. Ça c'est sympa, je ouais. crois. Pour le coup, en bijou, on a le choix. C'est vrai que contrairement à, à d'autres classes euh, qui sont euh, cantonnées à 2-3 bijoux, euh, nous on a le choix. C'est vrai de que... Et maintenant, alors du coup, pour faire du mono si on a envie de déboîter en mono cible, tu vas prendre quel talent Quel talent pour oh prendre wow. du, enfin, du gros mono cible Enfin, du, du gros avec euh, quelques petits guillemets, mais euh, du mono de Gaël Churie. Là pour pas être trop à la ramasse. <rire> voilà, c'est euh, ça. Alors, euh, pour le mono cible, déjà première ligne, à partir sur mort subite, qui va nous permettre d'avoir des procs euh, d'exécution, peu importe le euh, la vie du boss ça c'est toujours euh, pas mal hein, sachant que mm -hmm. comme notre, euh, notre exécution est boostée avec les l'éventière euh, bah, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant que la plupart, que les deux autres euh, talents euh, ensuite donc euh, on partira sur doublement si on est en raid hein, ça vous rajoute quand même pas mal de mobilité euh, ça réduit la, la durée de charge enfin de du temps de, de recharge de charge mm -hmm. Euh, ensuite prochain euh, bah là il n'y a pas vraiment de match hein, c'est le mmh. massacre euh, ça nous permet d'exécuter enfin euh, de commencer à exécuter beaucoup plus tôt euh, puisque de base euh, c'est 20% euh, à 0 là ça passe de 35% à 0 Ventir ou pas que... euh... tu sais ou pas alors ça c'est une bonne question euh, de mémoire euh, je crois que si on n'est pas Ventir on se dirige sur frénésie en, en mono cible D'accord. Pour dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, ça vous permet de stacker de la hâte euh, à chaque fois que vous faites un saccagé. Il mm -hmm. euh, faut quand même savoir, par contre, que c'est vraiment en mono parce que à partir du moment où vous avez utilisé un saccagé sur une cible différente, ça va réinitialiser le buff. Donc, euh, ouais, à faire attention quand même. Euh, ouais, c'est vrai que, que ça, sur, ça peut vite être. Euh... Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Euh, ensuite, euh, talent 35, alors là il y a deux choix qui sont possibles, Donc, soit la marche bondissante, soit peinture de guerre. Euh, marge bondissante ça va vous rajouter euh, du speed quand vous allez utiliser votre bon héroïque, en plus de réduire son temps de recharge. Donc euh, pas mal de mobilité en plus, et à côté de ça vous avez peinture de guerre euh, qui permet de réduire les, les dégâts qu'on subit quand on est enragé. Pour ma part quand on me dit qu'il y a une réduction de dégâts gratos, ben voilà, moi je me dirige là-dessus. Ouais tu Après 10% c'est pas mal hein, parce que ça enfin, 10% de euh, mitigation c'est comme 20% de poly. Hein. C'est beaucoup. Ouais. Hein. Ah bah c'est très appréciable. En vrai, on prend beaucoup moins cher que pas mal de classes hein, euh, mm -hmm. ce Donc euh, c'est vrai que c'est appréciable. Euh, ensuite, euh, bah, on part sur cruauté. Euh, qui va nous permettre en fait, d'augmenter les dégâts de coups déchaînés quand on est enragé de 20% ça permet aussi d'avoir euh, 30% de chance euh, de euh, mettre euh, fin au temps de recharge de coups déchaînés euh, quand on l'utilise des fois ça peut peu propre voilà, c'est toujours, euh, toujours sympa d'avoir ça euh, ensuite ici euh, alors là ici ça va dépendre de la légendaire que vous jouez euh, si vous jouez la... la légendaire de la chevalière des rois tourmentés, on partira sur Tempête de l'âme pour ouais. proc l'effet de, ah de ouais. légendaire. Ouais. Euh, après si vous partez donc sur la légendaire dévastateur que j'ai mis là, ouais, voilà. Euh, ben vous allez partir sur Rougissement de Dragon. Donc on verra les deux spécificités qu'il y a avec les légendaires en mono-cible. Euh, je commencerai donc par euh, Chevalier des Rois Tourmentés. Oh, let's go Tu nous fais les deux, en plus, quel prince Et oui, bah oui, bien sûr. Et enfin, euh, dernier talent, bah, justement le talent qui combat bien avec, euh, avec, comment ça s'appelle, euh, Tréfond de la Folie. Euh, c'est, je me suis louré, c'est Maîtrise de la Rage, en gros, qui va nous permettre de euh, réduire le temps de recharge de témérité de une seconde tous les 20 points de rage. Donc concrètement, en fait, euh, comme le seul moyen viable de dépenser notre rage en, en War c'est saccager 80 de rage. À chaque fois que vous allez faire un saccager, vous allez réduire votre témérité de 4 secondes. C'est beaucoup. Hein. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ça le combo. C'est euh, Vous avez une euh, témérité qui a une durée augmentée. Euh, pendant votre témérité, euh, vous générez plus de rage et vous faites plus de crit. Enfin, c'est surtout la génération de rage qui est vraiment sympa. Mmh. Euh, du coup plus vous générez de rage rapidement, plus vous faites vos saccagés rapidement et euh, la boucle est bouclée en fait, plus vous faites de saccagés plus vous réduisez tes mérités, plus vous l'avez longtemps et, etc etc et du coup t'as des dégâts qui sont super lissés yes. c'est ça, voilà en fait c'est euh, bah, la force du fury c'est qu'on a des dégâts euh, lissés voilà voilà carrément, bah vas-y go nous montrer ça du coup sur, euh, sur un poteau seul, je sais pas si t'en as un euh, bah on va prendre on le petit prend sur hein. le côté T'as pas de cliff passif Si tu fais pas de tourbillon euh... Je sais pas si tu fais de tourbillon dans ta route à... bon, C'est euh, bah comme s'il était seul hein, pas pas grave. Alors euh, Rapidement On va juste voir un petit peu la priorité Avant de se lancer dans le, dans le bain ouais. euh, Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'en priorité euh, ultime Vous avez saccagé C'est euh, pour éviter d'overcap de la rage donc euh, Dès qu'elle est disponible cette compétence, bah, vous l'utilisez. Quoi euh... qu'il arrive, dès que tu as 80 de rage, tu presses saccager. C'est ça, ouais. En, en, en vrai, en règle générale, oui. Après, si vous êtes quasiment euh, full en uptime d'enragé, vous pouvez la delay légèrement tant que ça dépasse pas 95 de rage. Ça, c'est vraiment le dernier mmh. cas. Mmh. Euh, ensuite, euh, en termes de priorité, euh, vient blâme. Donc ça, c'est quand elle est disponible. Euh, ça vous permet générer 20 points de rage et ça tape très fort. Euh, ensuite après le blâme vous avez euh, coup déchaîné si je dis pas de bêtises euh, quand elle est à deux charges ensuite après ça vous avez sanguinaire puis à nouveau coup déchaîné et en dernier on a tourbillon donc ça c'est un ce qu'on qu utilise pour file entre guillemets euh, pendant le cycle DPS, ça c'est quand vous avez plus rien de disponible, qu'il qu vous manque de l'arrache pour faire du saccagé, que vous avez, vous pouvez pas en faire avec sanguinaire, coup déchaîné ou blâme. Toi qui as 30% de hâte et euh, des petits procs à droite à gauche, euh, ça t'arrive encore souvent de devoir filer avec des tourbillons Ou euh, au final, ça va maintenant euh, bah, Là, actuellement, avec ce build, euh, plus le lat que j'ai, euh, ça reste quand même Rare. en vrai maintenant c'est quand même rare alors que justement avant j'ai euh, 25% de hâte ouais, il fallait quand même envoyer pas mal de tourbillons du coup on perdait quand même pas mal de DPS quoi. ouais ok ça, ça, ça me semble logique et euh, ta tempête de lame, surtout avec cette ouais. légendaire tu la mets à quel moment du coup bah ben, ça c'est la bonne question euh, en fait euh, ça va dépendre de pas mal de paramètres euh, la tempête de lame, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas du tout l'utiliser à l'open d'un boss euh, Puisqu'en gros, on va essayer de faire le maximum de blâme euh, pendant la période euh, 100%, 80% du boss. Euh, étant donné que c'est, en règle générale, le moment où il y a la BL, plus tous les bursts de tout le monde, euh, c'est le moment où ça, ses points de vie, euh, ça descend euh, très rapidement. Du coup, euh, Tempête de l'âme, en fait, on l'utilise pas à ce moment-là. Euh, on va venir l'utiliser... Euh, entre les phases d'exécution ça c'est on cd euh, pendant les phases d'exécution euh, le, la seule chose qu'il faut garder à l'esprit c'est que tempête de l'âme il faut toujours l'utiliser en étant enragé et euh, en ayant le moindre rage possible donc en fait ça se traduit par vous utilisez tempête de l'âme après un saccagé toujours après un saccagé sinon vous allez perdre beaucoup de dégâts vous allez perdre la hâte que vous confère votre enragé et du coup, vous allez mettre plus de temps à cast votre euh, tempête de l'âme. Donc vous allez globalement perdre beaucoup de dégâts. Oui, bien euh... sûr, bien sûr. Faut bénéficier à fond, hein. faut euh, abuser de ce buff d'enragé et du coup le mettre derrière. Ça marche. C'est ça, c'est ouais. ça. Et puis après, euh, quand on attaque la phase 35% euh, 0, euh, ça peut être utilisé. Euh, maintenant, le meilleur co conseil que je peux donner, c'est de l'utiliser en fait quand on, vous avez un proc de hâte. Donc, soit vous avez le proc de hâte de Nadija, soit vous avez un proc émetteur, soit vous utilisez euh, votre bijou hâte, euh, peu importe, mais d'essayer de l'utiliser euh, après avoir reçu ce buff de hâte pour réduire en fait le temps de cast et pouvoir gratter toujours un peu plus de blâme, toujours un peu plus de dégâts. Quoi. Euh, voilà pour la tempête de l'âme, je crois que j'ai tout dit dessus. Ouais, je vois, donc malgré, c'est quand même marrant parce que malgré le fait que tu joues une légendaire dessus, au final, ouais. elle est pas si prioritaire que ça, parce que c'est euh, soumis à certaines conditions. Donc, si t'es pas en phase d'exec, que si t'es pas en phase d'exec, ou si tu es en phase d'exec, mais que, tu vois, c'est euh, marrant ouais, quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh... Pourtant, ça reste, ouais, plutôt fort en mono-cible, étrangement. Mmh. Euh, après, ça rajoute quand même pas mal de burst euh, en instant, en fait. Ce qui fait que sur des euh, boss où euh, on doit se déplacer... Euh... Assez souvent, bah, ça peut être bien de, voilà, de gratter avec le... rapidement avec le, euh, la tempête de l'âme et puis après hop, on fait la mécanique, etc. Et là, là si je ne m'abuse, ça peut te donner de témérité quand tu l'as fait C'est ça, témérité ou avatar. Et du coup, il faut le faire aussi quand tu n'as pas déjà témérité d'up, non euh, Alors, euh, c'était le cas avant, maintenant c'est euh, plus très grave. Puisqu'en gros ça va se rajouter à la durée effective de ténérité. Ah oui d'accord, ok. Ça se rajoute ouais. euh, purement, ça override pas et euh... Non. Ouais ouais. Euh, par ouais, contre, donc, si je euh... dis pas de bêtises, ouais, avant, c il fallait delay un peu parce que.. Euh... Alors c'était pas que ça, ça le réécrivait, c'est parce qu'en fait, euh, si on activait en même temps, bah on n'avait pas le buff. Il y avait je crois deux secondes de battement à avoir pour pouvoir activer le... la légendaire. Donc, okay. euh, maintenant il n'y euh, a plus ça maintenant donc il n'y a plus trop la, pleine, la peine de, de se prendre la tête avec ça quoi. ça marche ouais. et, et du coup ton, euh, ton burst t'as témérité, tu le claques en cooldown témérité, alors bah ouais c en, en vrai c'est on cd mais c'est euh, pareil que la tempête de l'âme dans le sens où si vous l'utilisez, il faut toujours l'utiliser après un saccagé euh, pour préparer un éventuel proc de tempête de l'âme mm -hmm. en fait donc euh, toujours dans cette optique d'avoir euh, la tempête de l'âme euh, pendant qu'on est enragé. Pas perdre de temps, pas de DPS. D'accord. Et, euh, et voilà. Voilà, voilà. Alors avec là. toutes ces infos, si tu, ouais. nous fais une, euh, tu nous fais une petite open sur POTO. Donc euh, en plus, t as, t as, tu nous as mis du coup Trophy GCD, qui est un add-on qui permet de visualiser au milieu de l'écran les sorts qu'il fait. Ce qui veut dire que on va voir ce qu'il fait. Il y a des fois des petits bugs on le voit deux, trois fois un sort euh, qui s'affiche d'un coup. Il n'y a rien à faire, c'est la donne qui est comme ça. Ça veut pas dire qu'il presse deux fois sa euh, condamne. Et généralement de toute façon ça se voit, c'est assez fluide. Mais s'il y a plusieurs fois le même sort, ça veut pas dire qu'il presse plusieurs fois le même sort. En général, c'est pas le cas. Je suis plus rapide que tous les autres warfleurs en fait. <rire> Toi, tu mets une triple condamne direct. <rire> on s'en bat les euh... Pas de cooldown. Euh, donc, euh... Ben, on va commencer du coup. Ben, euh, alors, juste une petite précision qu'il faut savoir c'est que euh, l'enragé, vous pouvez le trigger en fait avec sanguinaire. Hein. Euh, donc, c'est pour ça que euh, lorsqu'on va euh, venir open un, un boss, on va toujours venir euh, faire une charge dans un premier temps, faire un sanguinaire. Ici, on va mettre un blâme, coup déchaîné, coup déchaîné. Et là, on va pouvoir commencer à balancer en fait euh, directement le saccagé. Tout de suite après, la témérité puisqu'on est enragé. Ensuite, on va venir refaire un saccagé. On blâme. Et puis là, globalement, bah, vous allez voir, on a presque déjà fait tout le tour de la, de la rotation euh, mono cible. Euh, donc toujours garder un œil sur l'enragé. Vous respectez la, la priorité euh, de rotation. Et puis normalement ça devrait bien se passer Donc là j'ai fait mon premier tourbillon Donc on voit quand même l'importance ouais, de la. C'est quand même assez tard dans le Et combat euh, clairement. Ouais voilà euh, Alors que c'est vrai que quand on est à 25% De atouts en dessous euh, Régulièrement vous allez faire 2, 3 Voire même quatre tourbillons euh, d'affilée. Hmm. C'est vrai que ça, ça fait un petit peu mal au cœur Quand ça arrive <rire> Mais c'est un, euh, un petit peu La classe au début euh, T'as un ça, DPS mais t'as là toi euh, ouais bah il est complètement caché par mon sac Alors on peut voir hein, euh, Grosso modo on va rarement aller beaucoup plus haut Sans BL, sans les potions etc bah, Là euh, tu nous expliques et tout Et au début t as, t as mis du coup du temps Et t'es quand même à plus de 4k à constance C'est pas si mal en vrai hein. C'est pas mal du tout même. Ouais en vrai ça va Après euh, faut prendre en compte Qu'on est euh, sur poteau du coup Qui est toujours à 100% de points de vie en, en vrai Ouais, ça aide. Ok, ouais, effectivement. Ça aide. Ok. Salant, on carotte un peu, quoi. <rire> Alors, <ouais. rire> on carotte un peu avec ça. Euh... Alors, ça, c'est vrai que là, du coup, j'ai montré comment ça se passe quand il y a blâme. Euh, maintenant, quand on n'a pas blâme d'activer, bah, je vais faire un. Enfin ça ah, va être comme si pareil, là, quoi. Mais comme, comme si, si tu n'avais pas la blâme. Ça va être difficile ouais. de faire abstraction parce que ça, ça brûle dans tous les sens qu'on a la blâme. Euh, mais euh, vous... on, on, va faire, on va faire comme on peut. Donc bah même chose en fait. Ça va être de sanguinaire dans, euh, dans l'optique de trigger directement l'enragé. Une fois que c'est fait. Voilà. On n'a pas la bla le blâme. Je l'ai fait. On va déjà <rire> <Tu rire> À l'opal, avec le qui blâme direct, j'ai tout vu. Ouais, non, mais c'est. Euh, non, mais là, faut recalibrer ton cerveau juste pour un truc, c'est trop dur, <rire> je comprends. Ah, mais moi, dès qu'il y a le blâme d'activer, c'est bon, c'est mon moment, faut y aller, quoi. Euh, donc, oh, euh, donc, on recommence. Euh... Ah mince, il y a un petit peu de rage. Oh, au pire, il y, y a une solution euh, pas très belle, mais tu le retires de, de ta barre de sang. Hein. Voilà, hop. C'est quoi C'est pas bête. En vrai, c'est pas bête. On va faire ça vite fait. Donc, on reprend. Donc, on charge cette fois-ci. On essaye de déclencher l'orage. On burst. Et puis on commence. Donc là, effectivement, quand il n'y a pas le blâme d'activer, euh, on aura tendance quand même à faire plus souvent des, euh, des tourbillons. C'est logique. Hein. Mmh, mmh, mmh. Euh, après, là, je fais un petit peu n'importe quoi. Normalement, ouais, j'aurais dû utiliser ma tempête de l'âme là, puisque bah, c'est on CD. Hein. Donc, dès que c'est disponible, on l'utilise. Et sinon, bah, on n'oublie jamais. Coup déchaîné en premier, sanguinaire, coup déchaîné, tourbillon pour file, saccager quand c'est bon. Et on a déjà fait rapidement le tour. C'est une rotation mono-cible, en vrai, euh, qui est ultra simple à prendre en main. Il euh, faut juste euh, respecter les... Euh l'ordre de priorité, puis euh, le, les, petits, euh, les petites astuces là, sur témérité et, euh, et tempête de l'âme pour jamais euh, l'utiliser quand on n'est pas enragé. Voilà, même, voilà. C'est euh, bah, moi, c'est un truc que j'aime bien chez Le Roy Fury, c'est que le core design est clair et tu vois, la, la classe, tu la prends en main, tu comprends, tu dis ok, je construis de la rage, je dépense de la rage et voilà, après c'est... <rire> effectivement qu'est-ce qui va être prioritaire Mais le core design, il est clair, tu vois... Tu, la classe est ça. Est ben on perd pas ouais. On s'y perd pas, il n'y a pas de proc euh, aléatoire, il n'y a pas une rotation qui varie en fonction de tel ou tel proc. C'est toujours clair, c'est toujours, euh, toujours pareil en fait. Donc il euh, faut juste pas me en permanence. Voilà. Carrément. Et du coup en multi cible. est-ce qu'il y a différents types de multi ou pas en fonction des talents que tu peux avoir Genre est-ce que tu vas prendre des talents différents sur du 2 ou 5 cibles euh, ouais. Alors juste avant on a oublié de faire le deuxième build mono. <rire> ah merde, oui pardon Ah putain j'ai complètement <rire> zappé Bah oui oui t'as raison, fais le deuxième build mono, pardon. On est reparti pour mono, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, bah build mono, en fait, en vrai, ça va pas changer grand chose. Euh, non, pas... pas ouais, c'est pas chose, la même. Il génial. faut que tu retires et. Ouais, c'est ça, hop. Euh, donc j'avais dit juste qu'on changeait euh, le roar. talent. Ouais. Rond. ouais, on prend le dragon roar, qui est meilleur en mono cible. Et en fait, cette fois-ci. Euh, bah pour la témérité, ce qui va changer, c'est que maintenant, on va pouvoir l'utiliser euh, on CD. Peu importe le moment. Mm -hmm. euh, donc dès que c'est disponible, on l'utilise. Et euh, le Dragon Roar, euh, bah c'est à utiliser quand on est enragé on CD. Donc à partir du moment où vous êtes enragé, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà ce que ça va donner. Donc Pareil, on charge sanguinaire, toujours pour essayer de déclencher... Euh, L'enragé, puis on est parti pour une rotation. Donc là, j'utilise Condem quand c'est up, ou déchaîné, saccagé, déchaîner déchaîné, le blâme, et voilà, on a déjà fait globalement le tour. Juste toujours faire attention de savoir si euh, notre euh, Dragon Roar va approcher pour pouvoir l'utiliser quand il est enragé, surtout pas l'utiliser quand on n'est pas enragé. Voilà, voilà. Ça marche. Donc, donc, donc en cooldown, si tu es enragé, c'est ça. Voilà. Et ça marche, parfait. <rire> bon, ce fut rapide. <rire> voilà, c'est voilà. juste. <rire> Donc, du coup, on passe au mono. Sachant euh, que lui, en si plus, pas. il bénéficie d'autant plus de ton conduit euh, qui fait que ton exécution euh, augmente tes chances de critique. Parce qu'il il fait trois fois plus mal en critique, il me semble, un truc comme ça. Euh, alors, en fait, le critique bonus, c'est que sur le blâme, malheureusement. <rire> ah! Ah oui d'accord, ok. Ouais. Bon, bah... Ah ça serait beau, hein, ça serait beau, mais... <rire> ça ne marche, euh, pas, ça, marche ça, pas. Ça pourrait être une piste pour améliorer la... En mono-cible, bon, ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ça marche. Mais non, malheureusement. Ok, ok. Euh... Ouais, du coup, je te laisse remettre l'anneau qui, qui est celui qui ouais. m'a ici Ah bah oui, là, il n'y a pas vraiment de choix. Hein. Euh, donc, euh, où est-ce que j'ai mis mes euh, jambières Mince. <rire> là, oui. voilà. Ah, bon. Voilà, c'est un bordel dans le sac. Ah Il y a trop de bijoux aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais, bah oui. Euh, du coup. Euh, ouais, donc alors... tu disais, le multi entre 2 et 5 cibles, tu disais qu'il y a une différence. 2 euh, et 5 cibles. Euh... Alors, oui, ça peut. Ça, ça... Ah, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Euh, parce que là où on va commencer. À... À part... Enfin, dès qu'il y a plus d'une cible, euh, on va commencer à faire des tourbillons. Et en fait. Bah, notre rotation elle va être toujours pareil. Ça va être euh, la rotation euh, la même qu'en mono cible, sauf que bah, vous allez la faire soit sur en plus de cibles, 3 cibles, 4 cibles, euh, jusqu'à 5 cibles, du coup, en comptant votre cible principale. Donc il euh, n'y a pas vraiment de changement, non en vrai. Même au niveau des talents. Hein, du coup. Euh, si, en fait, là, ça va dépendre. Euh, ça va dépendre si on est en mythique plus, si on n'est pas en mythique plus. Euh, si on est en raid, dans une. Euh, dans une rencontre où il y a euh, éventuellement plusieurs ad qui peuvent euh, apparaître, on restera sur mort subite. Euh, maintenant, euh, vous pouvez prendre viande fraîche, euh, notamment sur des combats comme euh, Sun King, ça peut être intéressant. Euh, maintenant, globalement, en raid, euh, on va toujours rester euh, sur mort subite, même s'il y a de la haut. Euh, moi, ce que je vais montrer, c'est plus le build mythique, plus du coup, euh, donc on peut partira sur viande fraîche qui va permettre à notre sanguinaire de toujours déclencher enragé la première fois qu'on l'utilise sur une cible mm -hmm. et en plus de ça ça donne 15% de chance euh, de trigger enragé en plus donc ça fait qu'à chaque fois que vous faites un sanguinaire vous avez 45% de chance de vous enrager donc c'est quand même du management un peu plus facile euh, bah, merde, en fait les, coupé, les, les deux sont des passifs euh, sans, euh, mort subite c'est juste bah, tu peux presque en aim euh, donc tu presses viande fraîche lui va bah, te euh, générer un buff d'enragé et du coup tu vas devoir un peu plus tourner autour et adapter ton gameplay du fait d'avoir choisi euh, d'avoir choisi ce talent ouais c'est ça en fait va falloir euh, toujours changer de cible pour pouvoir en fait déclencher le, le passif quoi enfin le, mm -hmm. le talent euh, c'est pas forcément évident au départ c'est vrai euh, mais euh, une fois qu'on a pris le coup, euh, c'est vraiment très agréable à jouer, puisqu'en gros, sur, à chaque fois que vous arrivez sur un pack, vous allez pouvoir directement envoyer les bursts. Euh, pendant le pack, vous allez pouvoir très facilement rester euh, enragé tout le long. Donc, euh, c'est quand même ça vaut quand même vachement le coup. Euh, euh... Est-ce que tu as un moyen d'interface ou autre, c'est une question qui me vient à l'esprit, de traquer si tu as, euh, as déjà fait un sanguinaire sur cette cible-là et savoir si tu peux aller sur l'autre cible, ou enfin tu vois ce que je veux dire, genre si tu as quatre cibles, ouais. savoir laquelle sur lesquelles tu as déjà fait ou pas. Alors il n'y a pas d'affichage comme ça, maintenant la petite astuce que moi j'utilise, c'est que si vous changez de cible avec Tab, ça va toujours faire un, un, un tour complet de toutes les mmh. cibles avant de revenir mmh. sur euh, une cible. Du coup, à chaque fois, si vous faites un tab, concrètement, vous n'allez jamais vous tromper. La cible que vous allez avoir aura jamais eu de sanguinaire normalement. OK. C'est ouais. pas mal. C'est pas mal. Ça me ouais, va. C'est toujours le petit tip à avoir. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Parce que c'est mm -hmm. vrai que des fois, s'y retrouver, tout ça, ah, c'est ouais. compliqué. Euh, à côté de ça, donc j'avais dit ouais, qu'on partait sur le Mythic. Plus. Euh, bah, Mythique Plus, moi je peux que conseiller de prendre Éclair de Tempête. Hein. Mm -hmm. euh, c'est un peu le nerf de la guerre en... En mythique plus, hein, le contrôle. Ouais, clairement. Donc, euh, un petit stun toutes les 30 secondes euh, qui dure 4 secondes. C'est fort. C'est difficilement... Tu espouvant. peux le faire à distance et tout, c'est vraiment bien. Ouais, en plus, on peut le faire à, à distance. donc euh, Pas mal du tout. Euh, sinon, euh, ici, on change rien. Peinture de guerre, c'est beaucoup trop fort. On a beaucoup moins besoin de mobilité en, en mythique plus. Euh, contrairement en raid, où ça pourrait justi se justifier. Euh, mm -hmm. donc, peinture de guerre en mythique plus euh, talent 40 alors là il y a deux choix possibles euh, berserker écumant qui permet en haut à votre saccagé de vous donner 20 de rage immédiatement ou bien on reste sur cruauté euh, alors moi j'ai tendance à préférer cruauté euh, parce que ça c'est un, un proc euh, moi j'aime pas les proc. Euh, je préfère avoir toujours un truc constant concrètement mm -hmm. euh, après, c'est largement... C'est devant en AOE, euh, cruauté est devant en mono donc ça, ça vous permet quand même de rester plutôt efficace euh, en mono-cible. Euh... Ça marche. Vous Et je trouve aussi que c'est plus... plus clair que de se dire, attends, est-ce que ça va proc ou pas Du coup, tu une gestion un peu différente. Ouais. Enfin, même si ça change pas trop ta gestion, c'est quand même un peu plus clair. Quoi. Je suis d'accord oui, avec bon, ça. Bon. Ouais. Moi, je préfère en tout cas. Mm -hmm. Et ça marche très bien. <rire> Euh, tempête de l'âme ça on change pas du coup pour, euh, pour la légendaire et parce que c'est beaucoup trop fort euh, alors je mets quand même un petit, un petit warning avec les tempêtes de l'âme euh, en mythique plus ça génère énormément d'agro, vraiment beaucoup beaucoup d'agro donc euh, oh, avant, pas utiliser... Ouais, voilà. euh, avant de foncer dans le tas euh, je peux que vous conseiller d'attendre un petit peu euh, que votre tank euh, est set up votre pack, euh, surtout si vous avez un DK dans, dans votre groupe. Mm. Euh, je parle en connaissance de cause. J'ai l'impression qu'il y a un petit vécu là. Il euh, y a peut-être un peut oh, bah, DK. De il fait pas assez de dégâts instantanément aux euh, autres. En, zone. Voilà, en fait, fait que... ça. La, la faiblesse du DK, c'est que ça a pas de dégâts euh, très gros en instant. Mm. C'est bah, ce pas est le signe du DH. DH ouais. quoi. Et, ah bah ouais. Bah, avec DH, vous pouvez y aller dans le tas. Normalement, vous ne voudrez pas reprendre la grosse. Mais euh, si votre tank a un petit peu plus de mal, un petit peu moins d'expérience, ou euh, une classe justement qui ne fait pas de gros dégâts, donc je pense plutôt à, à Monk et à DK, ah. euh, prenez votre temps avant d'utiliser la tempête de l'âme. Euh, rien de presse. Euh, vaut mieux attendre un tout petit peu, 4-5 secondes, plutôt que de se retrouver au sol directement euh, en open de pack. Carrément, carrément. Et ça vaut du coup aussi pour la témérité qui a une chance de trigger forcément la tempête de l'âme Et sinon, dernier talent, c'est maîtrise de l'arrache. On change pas, c'est trop fort. D'autant plus que ta témérité, outre le fait d'être témérité, de te donner des machins, tu joues la légendaire dessus, donc c'est encore plus value quoi. C'est ça, c'est. encore mieux. Voilà. On est prêt à des bottes du coup. Ouais, bah, bah, c'est ça. En plus, bon là ça va bien montrer euh, la force, hein, puisque là, c'est sur 5 cibles. Donc, nous, on est ah. le plus efficace sur 5 cibles. Ouais justement, j'allais te dire. Euh, c'est quoi le cap euh, Tu peux me le rappeler euh, Alors, ça dépend. Euh, pour la tempête de l'âme, euh, le cap est à 8, quand même. Euh, D'accord. Après, euh, nous, euh, notre A.O.E., elle est capée à 4, en fait. Enfin, 5. 1 plus 4, si quoi. C'est ça Ouais, voilà. Ouais. Euh, sachant qu'en fait, sur notre cible principale, on fera 100% de nos dégâts. Et sur les cibles autour, on fera 45% des dégâts qu'on en fait. Voilà. Ça marche. Bon, ben, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir y aller. Euh... Alors en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, euh, c'est que votre sanguinaire, euh, à chaque fois que vous allez l'utiliser la première fois, il va trigger euh, enragé. Ce mmh. qui fait qu'à chaque open de pack Une fois que vous avez commencé On va imaginer que votre tank A setup votre pack bah Vous allez tout simplement pouvoir Charger sanguinaire, tout de suite burst Et voilà, bon là on a un proc Ça tombe bien <rire> C'est dans proc... le cas où ouais, il a généré de l'agro hein, On rappelle hein. Voilà. <rire> dans le pro... enfin, après ça On va faire un tourbillon pour pouvoir faire Notre saccagé tout de suite par derrière On va refaire une tempête de lame. Et après et eh ben on est reparti, en fait, même rotation que mono-cible, mais on va juste garder toujours à l'esprit qu'on vient venir faire deux tourbillons toutes les deux attaques. Enfin, un tourbillon toutes voilà. les deux attaques. Enfin, oui, un tourbillon toutes les deux attaques. Voilà. Et puis, euh, bah, on a fait le tour. Hein. Voilà, c'est rapide. Maintenant, euh, toujours garder à l'esprit vous pouvez switch d'une cible pour pouvoir venir vous enrager. Quand vous voyez que votre enragé est sur le point de s'en aller, Toujours switch de cible et on je, est je bon. vois pas tu traques ah oui tu traques dans ta barre vois. voilà ouais, ouais moi c'est la petite barre en orange et oui enfin tu ça exactement ouais enfin ouais. t'as un double système c'est de la barre euh, et tu as le petit oeil aussi qui euh... c'est ça en plus ouais c'est vrai que j'ai l'œil euh, également ouais. je regarde plus la barre moi ça me Enfin, c'est plus visible pour moi, pour le coup. Okay, carrément, ouais. bah, c'est pour ça qu'ils l'ont mis, je pense. c'est vraiment pas mal hein, pour le coup, enfin, on en reviendra juste après, mais euh, carrément. Wow. Donc au final, on va reproduire à peu près la même rota qu'en mono, vu qu'on joue pas le talent, qui fait qu'on fait 4 attaques et tourbillon euh, vu qu'on joue la tempête de l'âme, vu que tempête de Lame c'est boosted et qu'il y a la légendaire dessus, au final c'est tourbillon deux attaques, tourbillon 2 attaques en gardant les mêmes prix qu'avant. Euh, bien faire gaffe à la gestion de l'agro, euh, même en raid au final, parce que des fois les tanks ils mettent un petit peu de temps quand même à générer l'agro, surtout ouais. si t'as pas forcément une détour d'un d'un chasseur ou d'un voleur. Euh... C'est vrai que moi je pensais euh, notamment à Sun King, c'est vrai que quand il quand y a les ads hip-hop, si vous balancez direct, il euh, y, y a de grandes chances que vous preniez euh, 3-4 Une petite cartouche hein, et ça va vite. Hein. Voilà euh, euh, clairement clairement et, euh, et, voilà. et du coup c'est vrai que c'est un gameplay qui est encore une fois euh, assez intuitif et simple même en AOE euh, cet aspect de bah, je vais appuyer sur une touche ça va faire des dégâts de zone euh, juste bah faut le maintenir euh, c'est vrai que c'est assez c'est assez straightforward ce qui est important c'est de bien connaître les prix et d'avoir la bonne optique du coup de, de stuff et compagnie et là on a pu voir hein, tu maintiens un 10k solide hein, sur les poteaux euh, ouais sachant que j'étais pas trop dedans mais ouais c'est vrai euh... Sur poteau, ouais, euh, c'est 12K en, en, en constant. ouais, c'est fort. C'est beaucoup. Hein. Tu m'étonnes qu'il soit aussi haut. D'autant plus que, bah, encore une fois, hein, ça descend vraiment pas trop. Le seul, euh, entre guillemets, handicap, c'est qu'il y a des classes qui n'ont pas de cap de cible, comme le mâchefeu, le feu le, prêtron, euh, ouais, le démo le euh, démono, etc. Et, et du coup, là, toi, tu as un cap, donc évidemment, si tes groupes font des packs de 20 ou 30, bah, bon, bah toi, tu ne monteras pas à 40-50K. Hein. Euh, On en profitera moins, c'est ouais. <rire> Et, et du coup, ouais, en termes de, de Wicora, je vois que tu as ton interface qui est au milieu et ça me semble vraiment important sur un War Fury pour bien traquer, euh, ben, bien traquer tes, tes. Quand Sanguinaire revient, tes stacks de coups déchaînés, euh, ton enragé, euh, etc. C'est via quoi, du coup, ton Wikora que tu as Alors, Wikora. Tac. Euh, donc, pour ma part, moi, j'utilise le Wikora de Luxtos. Euh, C'est vraiment <rire> des gros Wikora. Franchement c'est simple, ça, est tout, euh, tout est clair, il euh, y a besoin, enfin, tout est affiché, tout ce qu'on a besoin est affiché. Euh, donc moi je peux que vous le recommander, sachant que euh, ce gars-là, il fait euh, il fait des wikora pour euh, toutes les classes, euh, donc euh, vous avez toujours la même structure, ce qui fait que si vous avez des rerolls, euh, vous n'allez jamais vous perdre, vous aurez toujours la même, euh, la mm -hmm. même base. C'est vrai que c'est bien ça aussi, clairement. Maintenant voilà, c'est vrai que si vous voulez vraiment prendre du niveau euh, en PVE toujours, euh, pour moi je pense qu'à partir d'un moment, euh, c'est quand même très intéressant de passer sur un Ricora. Ça vous aide quand même pas mal à, à faire votre rotation et de, de rester quand même euh, très focus sur les mécaniques du boss du coup. Donc de faire des allers-retours entre votre barre et euh, ce qui se passe au fight Ouais, faut, faut pas que tes yeux ils soient trop perdus hein, carrément. Ouais, ouais. Euh, toi, y a eu des modifications que t'as eu, eu euh, as dû apporter par rapport à ce qui a été fourni par Luxtos ou pas euh, à force de jouer ton Eh Bah vraiment pas, je crois pas non. En vrai non, je crois que c'est euh, concrètement c'est euh, c'est la rota que j'utilise, euh, ça fait tout parfaitement. Donc euh, rien, euh, rien besoin de changer. On bah, va Luxtos all the way du coup. Parfait. Ouais, clairement un, un bon gars. Hein. <rire> Et en termes de macro, tu des trucs particuliers euh, Macro, macro... Euh, alors, moi, je ne suis pas un très gros utilisateur de macro. Euh, mm -hmm. Par contre, euh, j'en utilise deux. Euh, alors, j'ai un macro Burst où euh, là, je vais venir mettre, euh, en plus de la, la témérité, euh, bah, tout ce qui peut être bijou euh, activable. Mm -hmm. Après, le problème... C'est que comme le dernier talent qu'on utilise peut avoir tendance à décaler plus ou moins selon ce qu'on fait, euh, le temps de recharge de, de tes mérités, ouais, ouais. bah, ça peut tout décaler. Ce qui fait que ça reste quand même intéressant de euh, garder un œil sur le bijou qu'on utilise à côté de ça. Euh, en plus de ça, euh, bah, moi j'utilise une macro sur l'intervention, euh, une macro euh, mouse over. Euh, qui va venir nous permettre en fait euh, de faire des interventions euh, sans sélectionner euh, le cadre ou bien la cible? Il euh. faudrait que j'ai un copain allianceux, sauf qu'il y a. Qui <rire> y a ouais, ordres. ça marche pas, voilà. parce que du coup, ils sont pas. Mais c'est pas vraiment bonne idée voilà. en tout cas. Ouais, ouais bien sûr. Ah, c'est ça, voilà. Hop, ah, ouais. ouais. ouais. ouais. J'ai pas eu besoin de. Enfin, voilà. Et sinon, okay. c'est tout. En vrai, en macro, j'ai pas. En PvE, en tout cas, j'ai pas vraiment de macro en plus. Mmh. Où tu en as besoin, ouais, ça marche, et du coup, ça nous amène à la partie sur l'utilitaire. Et là, je sais que voilà, c'est une classe de bourrin guerrier. Bon, bah <rire> euh, voilà, c'est bon, <rire> comme ça, tu, vois, tu, tu sais, tu joues guerrier, t'es un bourrin, il ouais, n'y a pas de problème. Mais est-ce que t'as quand même des trucs d'utilitaire ah bah bien sûr, oui, bien, faut penser bien sûr, correct. et, euh, et auquel tu dois faire gaffe, bien sûr. Alors, bah on va faire un petit tour dans le, dans le grimoire pour ça. Alors, on va, finir voir, euh, on va venir voir... Qu'est-ce qu'on va venir voir Alors, je vais peut-être découper ça en deux parties. Mm -hmm. euh, je vais déjà rapidement parler un petit peu du kit mobilité, euh, qui ouais. va venir un petit peu, entre guillemets, euh, se raccrocher à, à la rotation à mono-cible. C'est vrai que c'est un petit peu le combat de tout le monde, hein, mais euh, ce qui est important à prendre en compte quand on veut vraiment faire des dégâts sur un boss, peu importe la classe, c'est de gérer son uptime. Mm -hmm. euh, Maintenant, en CAC, c'est encore plus vrai, puisque forcément, on, a, on doit faire des déplacements, esquiver des compétences, etc. Ce qui fait qu'on doit vraiment gêne, enfin, gérer au mieux ces euh, euh, dés de mobilité pour pouvoir optimiser notre DPS. C'est encore plus le cas avec War Fury, puisque nous, on fait nos dégâts tout le temps, en fait. Donc, à partir du moment où on va avoir beaucoup de déplacements à faire, on va avoir tendance à avoir une baisse de notre DPS. Donc, il faut qu'on réduise le plus possible. Euh, le moment où on ne tape pas le boss. Ça, ça c'est vraiment super important ce qu'il dit Wark, et, euh, et pour jouer avec lui euh, de façon assez fréquente, il, lui, il le fait de façon à ce que ça fasse stresser les gens, mais c'est vraiment important. Euh... <rire> voilà, j'ai déjà eu plusieurs retours de... Oh, putain, il part vraiment à la dernière seconde hein <rire> C'est maîtrisé <rire> C'est entre Parce que les mains d'un professionnel. En fait, c'est ce qu'on attend d'un joueur, de, de mettre un maximum de dégâts en fait, sur un boss, et si tu veux faire un maximum de dégâts, c'est ce que Warg dit, c'est perdre un, maximum, un minimum de temps sur le boss et du coup utiliser au mieux les CD de mobilité. Et du coup, par exemple, en raid, l'intervention ou le bon héroïque, c'est quoi tes préconisations sur l'utilisation, c'est ça euh, Alors moi, j'ai tendance à dire, euh, faut mieux bon héroïque euh, en priorité. Euh, parce ouais. que c'est euh, instant, ça va très vite, euh, ça a plus de portée. Et vous n'avez pas besoin de savoir s'il y a un copain qui est à côté de l'endroit où vous voulez aller. Euh, L'intervention, elle, euh, elle est sympa à utiliser justement quand vous, après votre bon héroïque. Si jamais vous avez besoin de vous re re replacer proche du boss pour pouvoir recharger à nouveau, si vous avez un, un pote sur le, sur le chemin, bah hop, vous faites une petite intervention et vous êtes reparti. en fait. Ce qui permet euh, bah, d'avoir quand même pas mal de mobilité pendant le combat. Quoi. Et euh... faire gaffe parce que ça n'a pas le temps ou pas alors oui, par contre, faut faire gaffe, ouais. effectivement, vous pouvez avoir des petites surprises si vous faites sur le tank. Vous risquez de prendre quelques mêlées de boss, mais euh, bon. Donc ouais, attention à l'intervention sur le boss en, en règle générale. Bon, on n'apprécie pas trop. Mais voilà, sinon, non, ouais, euh, vous pouvez l'utiliser sur tous les autres potes, ça coûte rien. Voilà. Ça marche Ouais, du coup, les autres trucs ah. auxquels tu dois tu dois faire gaffe et où tu penses que qu'il ouais. voilà, y, y a quelque chose où euh, tu dis il y a une optique ou ces trucs à faire à checker. Par exemple, tu vois là, je vois, Alors, je pense que la réponse, c'est je l'utilise jamais, mais je vois t'as tu as du romal, par exemple, dans ton, ton arme de sort. Est-ce qu'en Fury, ouais. tu l'utilises ces trucs euh... Ça coûte trop cher. En en PVV, moi, moi, en PvE, j'aurais tendance à dire non. Ça coûte beaucoup ouais. trop cher ouais. et ouais. la rage pour, euh, pour War, mm. que ce soit Arme ou Fury, c'est même mm. encore plus vrai pour Arme, mm. c'est ouais. trop ouais. important. Mmh. Euh, donc euh, on peut l'utiliser mais vraiment c'est euh, vous voyez que votre groupe est en galère vous êtes en galère, vos îles sont en galère vous pouvez l'utiliser mais euh, ça fait quand même beaucoup de conditions donc moi à titre personnel je l'utilisais enfin jamais Genre, mmh. euh, ça peut m'arriver une fois de temps en temps mais c'est vraiment très rare euh, ouais. donc, ça c'était pour le dur au mal ouais. Euh, à côté de ça euh, qu'est-ce qu'on a bah, cri de ralliement, ça, ça faut pas faut pas passer à côté, c'est beaucoup trop fort. donc Même si euh, enfin si vous avez un RL, par exemple, pendant votre raid, euh, qui vous dit de l'utiliser, bah, surtout, faut l'avoir de bind de près pour pouvoir l'utiliser. Euh, après, si vous n'avez pas forcément quelqu'un qui vous demande de l'utiliser, c'est un petit peu à votre convenance. Donc, euh, essayez toujours de garder un œil sur le groupe de raid pour savoir où ça se situe un petit peu, s'il y a besoin d'un petit peu d'aide. Euh, Pareil, essayer de connaître au maximum les phases de dégâts des boss mmh. pour justement euh, anticiper euh, ces phases de dégâts c'est ce que j'allais dire quoi. pour moi du coup c'est euh, un part si euh, ton leader te le met dans les rotations de CD de heal ce que je recommande fortement sur n'importe quel groupe de guild de faire mais si c'est pas le cas s'il n'y a pas un timer exact ou euh, le shoot colère RL euh, heal te dit de l'utiliser euh, c'est vrai que c'est important de, de connaître en fait, les compétences de boss surtout les compétences de dégâts de zone des boss pour euh, le timer sur un moment où, où tu sais que ça va, ça, ça va être tricky et qu'il y a besoin quoi voilà mm -mm. surtout qu'en plus ça serait dommage de ne pas l'utiliser euh, avec le conduit en plus qui vient le boeuf c'est vrai que ça serait dommage complètement d'accord euh, en vrai faut a... j'ai tendance moi à dire que c'est quand même mieux de mal l'utiliser que pas l'utiliser du tout mm -mm. bien sûr ouais. Ouais. Euh... enfin voilà euh, sinon qu'est-ce qu'on a d'intéressant alors on a le cri d'intimidation euh, notamment en mythique plus euh, euh, même combat hein, que tout à l'heure hein. Avec le stun, euh, le nerf de la guerre en mythique plus, c'est le contrôle. Euh, un certain niveau de clé, euh, les compétences des, euh, des adds vont commencer à vous mettre des sales tartes, donc, euh, voire même vos one shot. Mm -hmm. C'est quand même important euh, d'apporter un maximum de contrôle. Et le cri d'intimidation, ça va venir faire un petit fire de zone euh, qui peut vous permettre un petit peu de répit. En cas de, de crise, entre guillemets, si vous avez plus de cas si vous n'avez pas de stun, euh, ça, ça peut vous permettre euh, quand même de sauver un pack. Mm -hmm. faut le savoir. Euh, sinon, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a On va rapidement parler de Hearth Si vous l'avez dans votre bar en tant que War Fury, <rire> bah, euh, fé félicitations à vous. Vous avez gagné une place avec cette vidéo. Hearth on l'utilise jamais en War Fury, au grand jamais. C'est naze vraiment mince. Euh... Ouais. On, on ferme la parenthèse, mais voilà. Ouais. Alors toi... Euh... Ouais, il a le mérite d'être ah, là. Quoi. Voilà, il, est là. Voilà. il est là, il fait de la figuration, il brille, mais euh, il reste là. Un euh... peu comme le heure de bouclier. Heure hein. <rire> de bouclier aussi, en PVE, euh, pas trop utile. à la rigueur en PVP, euh, si vous avez fait une petite macro pour euh, Switch euh, en, en bouclier, en posture def, euh, pourquoi pas, mais sinon... Euh... Mm -hmm. Pareil, brise-genou en règle générale en PvE. Je l'utilise pas trop. En vrai, ça coûte de la rage. Euh, sachant qu'on a un slow qui est plus intéressant à utiliser. Avec le cri Ouais, ouais avec le ouais. cri. Donc, euh, celui-là, non. On ne l'utilise pas. Cri de défi, même pareil. Euh, on n'a pas envie de provoquer tout un pack. Ah ouais, le... tu ne tones pas de masse Bon, hein <rire> bah non, on va éviter. On a déjà une tempête de lame, donc euh, on va éviter de faire. Euh, ouais, c'est vrai qu'il a déjà <rire> une, faire une tempête le de lame après tout. Euh, ouais ouais, euh, de Guerre, bon, euh, ça c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est aussi une euh, ah. des raisons qui de participe voir, hein. à... ouais. Voilà. Ce pourquoi le, le War est, est pas mal pris quand même en raid, malgré, euh, malgré sa phase difficile pour le moment euh, en palier, en termes de dégâts, bien sûr. Mmh, Donc ça va toujours veiller à ce que tout le monde l'ait. Euh... Si vous utilisez le, le wikora que j'ai, euh, ça vous indique toujours s'il y a une, une personne qui l'a pas dans le, dans le groupe. Ah c'est pas mal ça Ça c'est intéressant C'est plutôt intéressant, comme ça vous êtes sûr que tout le monde... Tu peux euh... le retirer sur toi, voir à quoi il ressemble le wikora Ouais Voilà, bon... Euh... Ah ouais d'accord ouais, bon, Ah c'est cool, cool en vrai hein. ouais, C'est vraiment voilà. sympa C'est léger, voilà. euh, c'est une bonne idée okay. C'est ça ouais, comme ça au moins on est sûr euh, que tout le monde l'a avant de partir. Quoi. Ouais. Euh, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre euh, L'Ivresse de la Victoire, euh, ça c'est en gros quand vous faites un, un, un kill, ouais, ouais, ouais. Euh, ça vous permet de vous guérir à hauteur de 20% de, de vos maximum de points de vie. Mm -hmm. En vrai ça se prend si vraiment si euh, pendant un pack voilà, vous avez tué une cible qui vous manque euh, des points de vie, bah, mm -hmm. autant l'utiliser, ça soulagera votre healer, donc euh, pourquoi s'en prier. Euh, à côté de ça qu'est-ce qu'on a Lancé fracassant, Lancé héroïque. Franchement, vous n'allez jamais les utiliser. Le seul ouais, cas même où si un shield, utilisé, euh... genre euh, par exemple, je vais te donner un exemple. Euh, le premier boss de l'autre côté, c'est pas value même sur lui, ouais, euh... pas, de pas assez de dégâts. Non, en vrai, non, c'est pas du tout. Euh... Non, non, les dégâts sont pas ouais, ça marche en plus. En fait, c'est euh, ça va vous couper en fait dans votre rotation. C'est à dire que pendant mm -hmm. 1,5 secondes, vous avez cast ce qui fait que vous risquez de perdre votre enragé et du coup, ça va plus vous mettre dans la source qu'autre chose. Ouais, Maintenant, le seul moment où vous pouvez éventuellement utiliser, c'est vraiment pour gratter. Moi, je le fais pas perso, et pourtant, je suis un gros gratteur. C'est euh, avant de pool, par exemple, si vous avez un pool 2 secondes, bah, vous allez ah lancer héroïque <rire> 2 secondes, lancer est... héroïque et, et charger. Quoi. Oh là là, la grosse différence, c'est les 2k4 voilà. qui font la diff. <rire> ça, c'est du min-max, c'est ça qu'on veut. Donc, concrètement, vous avez fait 2k5 plus euh, 400, voilà. Bon, voilà. C'est pas... Ah, fais gaffe, Arka, je vais regarder si tu le jettes, maintenant. <rire> <rire> enfin, voilà, après, si vous avez envie de le faire pour la forme, vous pouvez. Moi, je le fais pas. Okay. Pas pour autant que je ne me, je me débrouille pas. En ah, vrai, mais quand même, C'est pas ça dégâts. qui fera tout votre DPS. <rire> <rire> ça se trouve, c'est pour ça qu'on est derrière tout le monde. Mais hein, oui, parce que personne ne l'utilise. Parce... <rire> oui, voilà. Enfin, voilà. Euh, bref. Euh, mais je sinon, crois que euh, sur Torgast, il fait très mal, hein, donc... Euh... Euh, euh, ouais je crois qu'il y a, y a un truc qui le booste. Euh, ouais il y a un truc qui le booste de 4000% de dégâts. Ouais, la... Vous pouvez le mettre dans votre barre à ce moment-là. <rire> <rire> Mais en vrai ouais non. Voilà. Ça reste okay. quand même euh, très euh, situationnel. Euh, sinon, si vous êtes chez Ventir, bah les ventir euh, vous avez la porte des ombres. Alors c'est vrai que comme on a déjà pas mal de mobilité en vrai. Ouais, c'est vraiment. Ça euh, manque un truc, mais. Euh... C'est, c'est, Il te manque. Si t'as vraiment plus rien, mm -hmm. tu peux l'utiliser. Ouais, ça reste tout euh, pas mal. Après, euh, si vous l'utilisez, vous pouvez l'utiliser en donjon euh, si vous êtes euh, si vous êtes chez Nadija et que vous avez pris euh, ce node là euh, qui permet en gros de ouais. désorienter. Mm -hmm. Après le, ça peut servir. Sur certains packs, ça a un peu la même utilisation que cri d'intimidation. Bah ouais, ouais. ça peut sauver un pack. Ça peut être une ou autre, hein, c'est pas mauvais. Hein. En vrai, c'est pas mauvais. Ça, ça demande un petit peu de management parce que euh, forcément il y a le temps d'incantation ouais. avant d'y avant aller. Mais euh, ça peut s'utiliser de cette façon. D'autant plus que la zone est au final assez large hein, de structure. Ouais, elle est plutôt large en plus. Ouais. C'est régulé que quand on la met, on touche tout le pack. Ouais, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Rage du berserker. Euh, ça c'est plutôt intéressant en, vrai, en, en PVE euh, puisque ça va vous permettre de, euh, de vous enlever les effets de peur, d'assommement et de stupéfaction et de mmh. vous euh, immuniser à ces effets là alors pour la partie PVE en, en, en vrai c'est surtout l'effet de peur qui est pas ouais. mal est que... euh, donc euh, si vous avez un Fira Dispel utilisez Rage de Bézarker c'est pas mal du tout euh, alors avant... Ouais si ouais, Renvoi de sort, on va le faire maintenant Bon, Renvoi alors, de sort... juste petite parenthèse, <rire> euh, il m'a euh, dit voilà, oh Renvoi de sort par contre, il y a 40 000 trucs à dire, comment on fait <rire> Donc, <rire> donc ouais, il y, y a beaucoup de trucs, et Renvoi de sort est un très très bon sort chez Loire Et euh, du coup je te laisse nous en parler un petit peu ouais. bah comme Nax il a dit, hein, euh, Renvoi de sort c'est vraiment le truc qu'on a récupéré à Shadowland qui fait toute la différence c'est un très gros apport en termes de survie. Il ne faut pas passer à côté. C'est En gros, ça nous permet de renvoyer des sorts qui nous ciblent directement, donc la plupart des sorts qui nous ciblent. Et en plus de ça, pendant sa durée, ça dure 5 secondes ou jusqu'à un renvoi de sort, ça vous permet en fait de réduire les dégâts magiques que vous subissez de 20%. C'est énorme c'est comme si vous aviez 40 de polyvalence euh, pendant la durée sur les ronds de sort, sur le sur les euh, effets magiques sur le magique ouais. euh, c'est clairement pas négligé euh, maintenant ça demande un petit peu de euh, bah, je vais pas pouvoir tout vous, vous dire mm. euh, où c'est utilisable euh, donner, mais ça, euh, ça demande effectivement de savoir un truc c'est est-ce que la compétence elle fait des dégâts magiques ou est-ce qu'elle fait des dégâts physiques et ça ça peut faire ça. une bonne différence quoi donc euh, typiquement, effectivement, tu disais en raid, sur le dévoreur euh, tu disais qu'il y a une dot qui se pose en mythique, et euh, que celle-ci, par exemple, c'est une dot magique, euh, sur le, le dévoreur pardon, l'artificier, je veux dire, ouais. ouais. l'artificier, ouais. ouais, et euh, celle-ci, par exemple, euh... qu'est-ce que c'est, où c'est celle-là, c'est pas étincelle, je crois, non, non, je sais même plus ce que c'est, euh, euh... tu euh... voir, étincelle, c'est quoi C'est quoi étincelle, mais du... veux étincelle, ouais, mais ah, en mythique, c'est pas ça en fait, je crois qu'en normal, il n'y a pas le DOT. Attends, c'est peut-être qu'en mythique. C'est probablement. Je sais plus. Enfin, il y a un moment dans le fight. Effectivement, vous avez le DOT. Vous pouvez utiliser votre renvoi de sort à ce moment-là. Ça va vous faire 5 secondes où vous allez prendre 20% dégâts en moi sur le DOT. Sachant que le DOT est très très très fort. C'est quand même très intéressant. Pareil, en P3 de Ximox... Euh, vous avez un, un dot qui se met sur tout le raid en fait c'est pareil c'est des dégâts magiques donc vous pouvez l'utiliser euh, donc ça c'est plus pour activer euh, l'effet euh, de réduction de dégâts maintenant euh, vous avez des boss par exemple comme Orifirion ouais c'est ça, à flèche de l'ascension euh, qui va venir vous viser avec euh, déflagration purificatrice euh, si vous utilisez votre envoi de sort euh, au bon moment euh, quand ça vous vise bah vous annulez complètement les dégâts, que ce soit les dégâts instants ou bien les dégâts aussi que ça vous laisse puisque ça vous, donne un, ça vous met un dot mmh. en 12 secondes qui frappe plutôt fort. Donc, euh, ça, votre healer, si vous savez ce petit tips, ça il va bien vous kiffer. Ouais, il euh, ne pas, pas négliger. Ouais. Ouais. Et pareil, euh, celui-là, c'est le petit tips. On pourrait ne pas savoir. C'est un marchand de Xie et Xa. Voilà, ouais, c'est ça. Euh... Une mécanique où normalement elle, elle va venir, euh, elle va exploser et il va falloir prendre des euh, pièges téléporteurs pour, pour éviter ça. Va bah, sachez que le renvoi de sort vous permet de rester en bas, donc pas prendre de téléporteurs et de renvoyer la compétence, enfin le boom, ce qui fait que vous, énorme. pendant que vos potes, bah ouais, ça c'est énorme ça. Euh, et pourtant c'est une, c'est une août. donc euh, c'est étrange hein. Ah ouais, c'est super étrange. Quand euh, même. Mais euh, faut le savoir, vous renvoyez ça, du coup pendant que vos potes eux euh, s'en vont avec les pièges téléporteurs, vous, vous pouvez gratter du DPS. Et c'est là que c'est important, en fait, de connaître bien tous les boss et tout ça, parce que ça vous permet de gratter euh, sur ce genre de choses. Ce qui me fait penser voilà. à un truc. Euh, dans ton groupe, <rire> le, oui. le tank reste au sol, on est d'accord. <rire> euh, je sais même plus. Parce que si tu restes le seul en bas, <rire> oui. je peux dire que le boss, il te regarde d'une façon un petit peu énervée. <rire> <rire> non, je crois qu'en vrai, je crois que de mémoire, il perd pas l'aggro, si je dis pas de bêtises. Donc, okay, euh, en vrai, ça, Moi, ça m'est faire... déjà arrivé de me faire mêler par le boss en tombant avant le tank. Et du coup, euh, je... Enfin, ah ouais faut faire gaffe, peut-être potentiellement faire gaffe à ça. Je suis ah, déjà fait bêler par le boss à 30% du boss, ouais. Euh... Euh, Chaque moi j'ai jamais eu de problème. Pour ok. Groupes, okay. Euh, sur ça, mais ouais, écoute, hein, si tu le dis, euh, faites attention. <rire> bon, en tout cas, moi ça m'est arrivé. Est-ce que c'est c'était un bug ou pas Je sais pas. Je peux pas l'affirmer, mais euh, potentiellement on peut faire peut-être gaffe à ça quand même euh, de vérifier euh, si ça. Mais euh, voilà, c'est ça le cas. En tout cas, c'est bon à ouais, savoir. Et, et du coup, ouais. ouais donc là, c'est déjà une grosse partie de de ce qu'on a vu au niveau utilitaire. Euh, bon. euh... Il reste trois sorts, en vrai, c'est euh, juste voler de coups, bah, c'est notre euh, décast. Mm -hmm. Vraiment, si vous voulez euh, prendre du niveau en Mythique+, plus, euh, surtout en Mythique+, plus, euh, il ne faut pas hésiter à cut. Encore une fois, il faut mieux mal l'utiliser, euh, cut une compétence qui n'est pas forcément euh, game mm -hmm. euh, plutôt que pas l'utiliser du tout. Ça va vous, prendre, ça va vous faire prendre l'habitude. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a Éclair de tempête, Bon bah ça c'est ouais. pour les stun. Hein. Hurlement perçant, bah justement, on en parlait tout à l'heure. 70% c'est euh, énorme. Hein. Là, tu ouais. l'utilises dès que le temps que le demande, ça euh, Ouais, ou alors quand je vois qu'il est un petit peu en galère et qu'il commence à engager sa phase de kiting, euh, hop, tu mets hurlement perçant, euh, il prend de la distance directement avec les mobs. Ouais, euh, ça c'est quand même très fort. Ouais, bien. ouais, c'est vraiment simple. Voilà, Et yeah, bon. ça marche. Et bah écoute, euh, bah, écoute nickel. Je pense qu'on a bien bien fait le tour euh, de tout ce qu'il y, qu y a à dire. Est-ce que toi tu t'étais. Je sais que tu t'étais noté un petit peu les trucs. J'ai eu un, un petit écho de la part de pas ouf. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es noté que t'as pas pu dire ou que tu, auxquels tu penserais euh, ah, ou pas Bon, en vrai, j'ai fait ma feuille là. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. T'as fait le tour de la oh, feuille, nickel. Du coup, bah merci énormément, Wark de de tout tes, de tous tes conseils. En plus, je sais que bah voilà, la plupart des personnes qui vont mater cette vidéo euh, sont des personnes qui sont un petit peu qui ont, qui ont le cœur War Fury. Tu vois un cœur qui va en War Fury. <rire> euh, effectivement, c'est une spe que je sais que tu kiffes particulièrement et à tu euh, ah bien sûr. Voilà, bien tu, sûr. donc euh, bah, c'est le coup de cœur. Hein. Ça, ça, ça se sentait, tu vois, ça se sentait un petit peu que c'était euh, ton gros coup de cœur. Donc évidemment, ça fait super plaisir d'avoir quelqu'un qui en plus s'intéresse et aime la classe qui en parle, donc merci énormément à toi, Mark. Merci à toi, Maxime. <rire> et donc, toi qui regardes la vidéo, hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, Hésite pas non plus, si t'as des petites questions, à les poser en commentaire. Sache en tout cas que, un moment que tu joues à très très haut niveau, tu peux jouer Warfury, ça va enfin, être encore up de nouveau. Ça a été up, up, up, up, et ça va être re-up de nouveau. Euh, à chaque fois, les ups sont les mêmes, quasiment. c'est euh, On augmente les dégâts, il y a des petites modifications. Des fois, c'était pas tout à fait exactement ça. Des modifs au niveau des talons qui ne sont pas utilisés, comme celui sur le tourbillon. Mais bon, à part ça, euh, on va pas re rentrer les détails. Mais en tout cas, ça va être encore une fois un petit peu amélioré. Donc, n'hésite pas si c'est une spec qui te fait kiffer. Fait. C'est vrai que c'est particulièrement fun à prendre en main. Et même quand tu montes un nouveau personnage, même quand tu n'as pas de hâte, tu es déjà en mode Pa, pa, pa, pa. Tu sais tu spam et c'est vrai que c'est assez kiffant. Yeah, c'est ça. Donc <rire> prends bien soin de toi et on se retrouve super vite